Que Dieu vous bénisse et je vous remercie aussi, vous tous, pour votre présence et surtout aussi pour vos et offrandes aussi, déposer déposés aussi dans la maison du Seigneur et c'est grâce à cela que vous pouvez voir que nous avons ce que nous avons comme lumière et tout ça et aussi des faits que nous puissions avoir aussi de votre bâtiment, que le Seigneur vous bénisse beaucoup et qu'il vous récompense pour son type, pour cela. Je prie aussi pour tous ceux qui sont aussi en connexion, nos frères et soeurs qui sont si loin, que le Seigneur vous bénisse beaucoup et qu'il est fort Nous avons la grâce de pouvoir servir ce Dieu grand, véritable qui est miséricordieux, là à la colère et aussi riche en mort. Nous allons donc nous lever pour prendre une portion de l'écriture, Livre d'Exode au chapitre 3, 14. Exode chapitre 2, 14. Nous lisons le verset à 13. Exode 14, verset 13. Le Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance de l'Éternel va vous apports en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Après, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit Parle aux enfants d'Israël. Et qu'il marche. Amen. Amen. Nous voulons te dire merci, Père. Aujourd'hui encore, parce que c'est un jour un peu particulier pour nous, nous voulons glorifier ton saint nom pour ta grâce et ta bonté encore à notre de Père Saint, je vraiment te faire ici. Seigneur. Et encore aujourd'hui, c'est un jour où nous Béni sois-tu encore pour tout ce que tu as fait, ce que tu continues à pouvoir faire encore, Père, au travers de mes frères et sœurs, de ton Père, encore aujourd'hui. Merci encore pour ta parole, ton de toi, vivre encore aujourd'hui. donne encore la force à ton cœur, de ne pas te descendre, de ne pas te il Père. Ainsi s'approcher à cela, mon Père, parce que nous sommes venus pour attendre père. Père, Béni soit-il encore, prier pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Au Pouvez-vous. Cela, comme l'Écriture euh, nous le fait savoir, c'est cet homme de Dieu qui parle au peuple de Dieu, alors que même ils étaient dans une situation telle que devant eux, c'était donc la, la mère qui était là, et, et derrière, effectivement, pharaon qui poursuivait, au lieu de pouvoir être dans l'angoisse, effectivement, et dans la peur, cet homme s'était mis là debout, effectivement, pour pouvoir rappeler au peuple de Dieu et leur montrer effectivement qu'elle est donc la, la position qu'il faut avoir effectivement, même si les choses paraissent tellement difficiles, même si les choses paraissent effectivement, euh, disons, euh, impossibles effectivement, et que euh, la, la taille même de la difficulté elle est tellement si énorme. Il leur a dit, mais, il dit, mais, mais ne craignez rien, mais restez en place. ne courez pas ni à gauche ni à droite, mais, mais restez simplement en place. Parce que, regardez, frères et sœurs, je crois que nous devons apprendre une chose. Que dans toute situation qu'on peut arriver à pouvoir avoir, d'abord, il faut d'abord que la première chose qu'on puisse arriver à pouvoir comprendre, c'est qu'on puisse, qu puisse avoir d'abord la paix dans le cœur. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a la paix, effectivement, à ce moment-là, on peut comprendre, effectivement, comment réagir. Regardez une chose, de mes frères et sœurs. Il dit, ici, on peut dire, mais restez en place. Parce que vous voyez, quand l'événement se passe, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a d'abord la panique. Quand on est paniqué, effectivement, on commet des désordres. On fait des choses de là qu'on ne peut pas faire. On ne sait plus contrôler ce qu'on fait. Les gens courent à gauche et à droite, effectivement. Et dans la panique, effectivement, beaucoup de choses peuvent encore arriver qui aggravent l'événement ou la chose, effectivement, dans laquelle on se trouvait, effectivement. C'est pourquoi la réaction qu'on doit avoir, effectivement, d'abord, c'est d'abord d'avoir la paix dans la situation. Et il est restait en place. Pourquoi Regardez très bien, frère. C'est dans l'unité, en fait, lorsque on se trouve effectivement dans l'unité, que réellement, qu'à ce moment-là, nous avons tous la force de pouvoir réellement agir ensemble. Regardez une chose. Le Seigneur dit dans la parole de M. dit Il est doux et agréable pour le frères de demeurer ensemble. » C'est quand on se trouve effectivement dans l'unité, effectivement, et étant et unis ensemble, que dans la situation où l'épreuve qui doit arriver à pouvoir de euh, visuel, effectivement, nous arrivons à pouvoir savoir comment réagir, parce qu'à ce moment-là, nous réagissons, effectivement, pour nous aussi, c'est en fait quelque chose qui nous arrive ensemble, effectivement, nous réagissons d'un commun accord, et sachant, effectivement, comment on peut réagir pour repousser, effectivement, les limites qui viennent <rire> pour envahir. Vous direz, mes frères, nous ne comprenons pas tellement très bien ce que vous dites. Regardez ici. Et il a dit, les chrétiens viennent, et puis il dit, restez en place, est les bien aussi, il dit, restez en place, et puis il dit, regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour. Donc pour que le Seigneur maintenant agisse pour vous, il faut que vous puissiez vraiment à la paix, et que vous vous attendiez effectivement à ce que le Seigneur va agir dans cette situation. Mais si on est dans la panique, mon frère et ma soeur, on ne peut pas réaliser, effectivement, que le Seigneur peut agir dans la situation. Donc, d'abord, effectivement, il faut dire le calme, d'abord, dans la personne. Et puis, maintenant, dans le calme, il faut avoir confiance. Parce que s'il n'y a pas le calme, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on commence à courir à gauche et à droite. Est-ce que tu peux essayer Est-ce que tu peux essayer Est-ce que tu peux m'aider Non. Mais quand on est calme, effectivement, on commence à comprendre comment réagir alors on s'est dit, mais c'est sûr et certain que dans la situation ici, le Seigneur est capable. C'est comme cela qu'était effectivement Moïse. Moïse n'a pas paniqué. Moïse est resté tranquille devant la situation qui était tellement aussi grande. Mais lui, mais ne craignez pas. Vous regardez quelque chose. que là Il dit le Seigneur va le faire effectivement, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, il dit, mais l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est quand même bizarre que dans un état, effectivement, où on voyait l'ennemi derrière et devant, effectivement, la mer rouge, comment pourrait je garder le silence C'est qu'effectivement, que l'essence même de l'être humain, le cœur même, la vue même de l'homme, effectivement, les même sens sens de l'homme, tout ce qui est en moi montre, effectivement, qu'il y a un danger. Quand il y a un danger est là, le corps tremble, non Si vous, vous suivez. Amen. Donc, quand il y a un danger, naturellement, tout sens est se réveillée tu dois fuir effectivement mais là il te dit non garde le silence c'est comme c'est un homme qui a c'est contrairement à ce que l'homme doit faire alors dans l'état effectivement il faut que quoi mais je vois derrière moi Pharaon devant moi la femme je dois trouver une issue pour courir je dois me sauver il faut que je me sauve mais là, il dit non reste en place tu me demandes moi de rester en place alors qu'effectivement, que là-bas, c'est la guerre. Effectivement, on vient derrière moi et devant. Mais ce n'est pas normal, tu n'es pas normal. C'est là qu'on voit que. quand le peuple a regardé ainsi Moïse, dit Mais cet homme, il doit être fou. Il m'a dit Moi, il a gardé les gardé les le silence. Pourquoi je vais garder le silence Mon frère et ma soeur, nous l'avons entendu. Le peuple que Dieu conduit, quand tu as eu la certitude que Dieu a eu à pouvoir étendre ta main sous toi, mon frère et ma soeur, tu vas être aussi calme et tranquille Amen. dans toutes les circonstances. Amen. Pourquoi Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Amen. Vous Amen. savez pourquoi on ne pas son il n'est pas là. Oui. Et, et là, mettez-vous à la place de ces hommes, effectivement, et ces femmes. Priez d'abord, frère et soeur. Ce qui est triste, c'est que ces hommes et ces femmes, ce peuple-là, a pu d'abord voir cette main puissante. S'il n'avait pas vu on peut comprendre vous suivez mais là où ils étaient en Égypte effectivement, ils ont pu voir la main la main puissante de ce Dieu qui a envoyé Moïse combien Dieu a eu à pouvoir montrer effectivement que là quand les Égyptiens souffraient ceci même à leur sortie d'ailleurs le premier né a été tué mais chez eux non donc ils ont vu que Dieu était avec eux donc, arriver dans ces, ces, ces, ces circonstances, effectivement, il devait apprendre à pouvoir avoir pleinement confiance en ces dieux sans tenir compte de leur sens, sans tenir compte de leurs émotions. Sans tenir compte, effectivement, de la réaction, effectivement, du sang. Parce que, vous savez, quand le corps, il manque, quand le, le, la, la, la, la, la, la situation... cest que, comme je disais, les, les, les, les Égyptiens, derrière, et devant, pas déçu, mais le sang bouillonne. Tous les sangs de l'homme, il n'y a pas d'issue, effectivement. Je suis plongé jusqu'au fond dans mes problèmes. Pour m'en sortir ici, je ne sais pas comment m'en sortir. Alors c'est la panique qui vient. Événement parlant, c'est la panique, c'est le découragement, c'est les yeux à gauche, les yeux à droite, effectivement. Mais là, Maurice il dit non, ne craignez pas. Comment ne pas craindre mon ami Derrière moi, il y a la mer. et devant moi, il y a la mer. Comment ne pas craindre pour ma vie Parce que quand je vois ce qui vient derrière moi, c'est sûr et certain que cet homme-là ne vient pas pour la paix. Donc l'homme qui vient derrière moi avec son c'est pour me tuer. Mais devant moi, il n'y a rien du tout, c'est la mer. Je ne sais pas nager. Et toi, tu me dis, ne crains point. Au <coughs> frère et C'est là qu'on doit apprendre aussi à avoir confiance dans le conducteur. Il faut qu'on connaisse effectivement. Qui est celui qui nous conduit? Qui est votre conducteur et qui est votre guide? Lui, Moïse, savait qui était son conducteur et qui était son guide. Le peuple devait savoir qui était leur conducteur et qui était leur guide. Ah oui, si tu sais qui est ton conducteur, qui est conduite à toi Je crois que tu as confiance. Amen. Et si tu connais effectivement aussi que, quelle est sa capacité, son expérience aussi, comment il est capable, tu vas ma confiance, non oui, C'est ce sûr et certain, non? Oui. Donc, arrivé à ce stade-là, en fait, le conducteur, ce n'était pas Moïse. Alléluia. Est-ce que vous me suivez oui. Je sais que vous avez entendu cela, mais je vais votre attention. Le conducteur, ce n'était pas Moïse. Donc, il devait avoir conscience qu'effectivement que. L'homme que nous voyons, c'est Moïse, effectivement, c'est vrai, mais en fait, celui qui nous conduit, c'est Dieu. Amen. Or, si Dieu nous a amenés ici, parce qu'il faut avoir la réflexion spirituelle, une manière de penser spirituelle, pas sur le chanel, mon frère. Donc, il faut que la réflexion spirituelle prenne place à la réflexion chanel. Quand le corps tremble, effectivement, il faut que l'esprit prenne les déçus. Amen. Amen. Si c'est Dieu qui nous a fait sortir d'abord, pourquoi il nous a fait sortir Et puis il nous a amené ici. C'est pas Moïse. Moïse est venu dire effectivement que le Dieu de vos pères m'est Ce C'est pas lui qui est venu vers nous. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc c'est Dieu maintenant nous conduit ici. C'est que s'il si nous conduit ici, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et puis j'entends, écoutez très bien s'il vous plaît, et la bouche de cet homme que Dieu utilise, qui nous dit à nous, devant la mer rouge et des pharaons de rien, il dit Mais ne craignez point. Non seulement qu'il ne craignez point, mais restez en place. Parce que c'est dans la précipitation que Satan profite. Amen. Oh oui, mon frère et mon soeur. Satan aime bien les désordres. Mais Dieu a dit, mais c'est dans le calme et la tranquillité. Donc, force, force, c'est votre salut. Et là, quand il arrive, il va dire, il va dire mais les premiers mais restez en place et vous venez au en fait. Mais en réalité... Pharaon était derrière, la mère était devant. Et, et puis il leur donne une parole, les consolation. il dit, mais c'est l'éternel, pas moi Moïse, c'est l'éternel qui combattra pour vous. Pour bon, entendre une telle parole, effectivement, sortir de la bouche de quelqu'un dont on a confiance, parce que Dieu arrive à pouvoir confirmer que c'est lui, parce qu'il est venu. Et dit, mais, voici donc, effectivement, les sites que Dieu m'a donné pour vous. Vous vous souvenez, non Amen. Les bâtons et puis il a la main effectivement à lèvre. mais vous devez croire que effectivement que ce n'est pas moi donc c'est Dieu donc si je vous dis ne craignez point restez en place si vous ne croyez pas ce que moi j'ai dit ce n'est pas ma parole <coughs> vous ne croyez pas ce que lui dit parce qu que vous suivez Amen. Donc, parce qu'il voulait confirmer effectivement que quand je lui dis quand je disais quelque chose lui confirmait la chose Amen. parce que ce n'était pas ma parole c'était sa parole Amen. donc le peuple savait très bien que ce n'était pas Moïse mais il devait avoir confiance dans ce que Moïse disait. Est-ce que vous me suivez Amen. Et puis, cet homme leur dit, mais ne craignez point rester en place parce que l'Éternel... Vous allez voir la différence qu'il va vous montrer aujourd'hui, il va les faire pour vous aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous. Rien que les faits d'entendre cette parole-là, même si la mère était devant moi et qu'elle parle en derrière moi, je devrais me retrouver en paix. N'est-ce pas, vrai Amen. Regardez. Alors il dit, la 15. Après que Moïse ait dit verset 15, comme à toi pour vous, et vous gardez le silence, l'éternel dit à Moïse, pourquoi c'est Malgré que Moïse parle, vous suivez Malgré qu'il ait donné la parole de confort, et puis, avec la certitude, l'assurance, parce que lui, il connaissait, c'est lui qui l'avait appelé. Il dit ça au peuple, effectivement, pour qu'il soit dans la même confiance que lui, il avait. Mmh. À l'endroit, de ces deux là. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ce qui manquait qu'il parlait, effectivement, le peuple n'écoutait pas. Pourquoi le faire, s'il vous plaît Parce que derrière, effectivement, le peuple regardait la terreur qui était là. Vous savez, Moïse parlait, mais n'éclairez point Le peuple n'avait pas les oreilles vers Moïse. Ils avaient les yeux vers quoi Mais vers la mer et vers Pharaon. Donc on devient sourd. C'est <coughs> pourquoi et ça Malgré que Dieu vous parle, vous avez des problèmes sur le téléphone. Il dit, mais mon frère et ma soeur, n'écrivez pas, mais, mais tu continues à craindre davantage. Pourquoi Parce que tes yeux sont sur le problème, et c'est ne te l'entend pas parce que Dieu te dit. Il dit, mais craignez pas, soyez sans inquiétude. Mais oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais quand tu sors C'est vrai, vrai. Quand tu sors Est-ce que tu n'es pas sans inquiétude oui. Mais non, tes inquiétudes continuent toujours. Oui. Pourquoi est-ce que ça continue toujours parce que Moïse vous parlait. Mais le peuple lui écoutait, n'écoutait pas. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tout s'écrit Il dit, mais gardez silence. Quand on dit gardez silence, si vous écoutez vraiment, que vous avez vraiment confiance. Vous gardez le silence. Amen. Mais c'est pas vrai Amen. Il dit, l'éternel, tu as un problème, il dit, mais on est dans un problème, c'est vrai. Mais frère, tu ne vois pas. Mais je vois, je dis, mais l'éternel combattra pour nous. Frère et ne tremblez pas, et à droite. Fais, gardez silence, restez en place. Oh, et on va demander à tel, on va demander à tel, qu'est-ce qui va se passer? Frère, Dieu te l'a dit. Amen. Soeur, Dieu te l'a dit. Oh, mais je suis rentré, il y avait J'ai trouvé. De... Pourquoi est-ce que Dieu est répris? <rire> ne vous inquiétez de rien. Il savait que le huissier serait passé chez toi. Amen. Amen. amen. Il savait que le facteur allait s'entasser chez toi. Mais c'est sur les certain il essaie. Mais quand mais est... ne vous inquiétez de rien. C'est parce qu'ils connaissent là pour toi. Ils te parlent de toi. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu fais taire la voix de Dieu, mon frère et ma soeur. Et puis tu reviens encore, oh frère, j'ai un problème. Frère, on a prié pour toi pour ce problème. Mais frère, prie-moi, prie, prie encore pour moi pour les factures. Moi, j'ai prié. Alléluia. Mais prie encore pour moi pour les factures. Parce qu'il mes frères. Mm. ma soeur, combien de fois on va prier pour les factures Une fois, c'est suffisant. Amen. tu n'as pas entendu quand t'as dit ne t'inquiète pas s'il n'a pas foi en lui pour avoir prié. Tu veux prier pour toi dix mille fois, mais tu ne vois pas en lui, rien ne se passe Il va encore encore pour la fatigue, frère. Encore pour la fatigue, tu peux prier dix mille fois, rien ne va se passer. Il t'a dit, ne t'inquiète pas. Je qui paye. Amen. Et confiance. Même si tu vas dans la maison de tout qui se s'est appuyé. Non La mère était là. Est il est resté en place. Amen. Et c'est à boire. Amen. Amen. Mais c'est ce, ce que Dieu te dit. Amen. Aie confiance en l'éternel ton Dieu. Amen. Parce que lui, quand il te parle, frère. Il sait. Pensez-vous que Dieu parle en l'air. Pas du tout, mon frère et ma Et quand il parle, c'est pour toi qui s'appelle. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain demain. Mais lui, il sait. Amen. Et quand il te parle, effectivement, fait, il dit Mais écoute ce que je dis Aussi longtemps que tu bouges les oreilles, ta situation va seulement s'empirer. Mais vous savez, j'ai donné simplement un témoignage à J'ai parlé de d'une jeune soeur. Je ne sais pas pourquoi c'est quand même venu, ici. même. Je crois que c'était ici, oui. La sœur en question, c'était un d'un jeune homme. Oui. Vous vous souvenez, je ne vous pas dire. Le cœur était emballé, ça date de longtemps. Le cœur était emballé, -en effectivement. Et puis il vient me dire, frère Léonard, je vais te demander si tu peux prier pour moi, -t -t <usur> pour voir si cet homme-là est celui que Dieu m'a donné. J'ai dit, ma soeur, tu me demandes de prier pour toi pour ça je dis, Oui, oui, je, dis, je demande parce que je confiance que si tu pries, Dieu va te répondre. Je dis, si tu as cette confiance, il n'y a pas de problème. Je veux prier. <coughs> eh bien, moi, votre frère, puis là, je me suis mis à genoux. Et j'ai prié que je prends la grâce du Seigneur parce que la soeur m'a demandé, effectivement. Mais quand j'ai prié, et bien oui j'ai la réponse, hein. le Seigneur m'a parlé clairement, puis je suis allé voir la soeur qui a téléphoné, il dit frère, est-ce que, est que le Seigneur t'a répondu Moi, Je dis, oui, tu demandé, mais j'ai prié, il m'a vraiment répondu. Qu'est-ce qu'il t'a dit Il m'a dit que c'est ce nom-là que tu dis, que tu aimes, qu'il est à toi, il n'est pas à toi. Parce que tu lui donnes tout ton cœur, mais il donne 0, plus 5%. Il a un besoin. S'il si atteint son besoin. C'est ce que Dieu m'a dit pour toi. Je m'ai demandé, je t'ai dit, bon. Ah, merci, frère, merci, frère. Et moi, je connais que, comme c'était une soeur, elle a pas confiance. Elle a respectée. là, c'est qu'elle Je ai demandé. Pas de problème. Et bien, moi, je suis parti aussi. Mais la soeur n'a pas pu ce que j'avais dit. Elle est partie, évidemment. Et hein, puis, bon. Pour elle, c'était Dieu, qui lui avait donné le monsieur. Et puis, parfois, bah, oh. Comme les ballons ne manquent pas. Les filles ont reçu les ballons, les ballons étaient là. Et c'est le papa quand il a appris que les ballons étaient dans sa fille, dans sa maison, qu'il est devenu fou. C'était un frère, il ressemblait. Il est devenu malade, malade, elle a commencé dans tous ses états. Et puis euh, la chose est sortie. Ils sont venus. Et euh, moi j'ai dit, mais vous ne pouvez pas dire que Dieu n'est pas bon. Dieu est toujours bon. Amen. Vous allez appeler votre fille. Et il est venu me voir. Vous savez quand le ballon est tombé alors ça veut dire qu'il est amorosé. Mmh. Les jeunes hommes qui disaient qu'il aimait bien, parce que vous voyez, c'est bon. Et, et, et, c est, c est beau. Mais quand il a eu à temps de l'été, ballon déposé, ventre gonflé, et puis papa dit, bon, puisque tu as fait ça, ma fille, viens. Alors, tu veux bien maintenant la prendre pour épouse, puisque tu l'as aimé jusqu'à pouvoir mettre des ballons. Donc, voilà pour épouse. Ces choses-là, je me dis, c'est 100% vrai. Mais... Le monsieur, ah, bon, il connaît. Et, et la, la, la, la, le jeune homme, oui oui il connaît, parce qu'il connaît même la vie, hein, la sœur Et puis le monsieur et, et, il regarde le papa. Il dit, moi ici, moi, je vais prendre votre vie. Ah non, non, elle n'est pas comme moi j'estime. <coughs> J'ai dit, elle n'est pas comme toi tu mm -hmm. Mais par contre, tu faisais le tout tout autour là, parce que c'était comme du beurre. Maintenant, quand tu as mangé le beurre, c'est que tu l'as jamais d'eau. Et le bébé est là, tu ne veux pas que c'était non, non, non, non, moi, elle est enceinte. Je ne vais pas la prendre pour répondre. Mais tu reconnais, oui, oui, c'est moi, c'est moi, oui, je connais. Mais alors, plus que tu reconnais, prends le bébé. Puisque tu sais, c'est un que papa employé, c'est que papa n'avait pas étranglé, il avait été sous le pont d'étranglé, mais il ne pouvait pas étrangler parce que c'était un frère. Donc, prends le bébé, prends la femme, non. Non vous savez, je veux que vous compreniez ceci, frère et soeur. Il ne faut pas confondre l'amour avec le désir. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Je l'aime, frère, la folie, parce que je la veux, je la veux. Ce n'est pas, pas que euh, euh, la personne t'aime toi. Mmh. Vous comprenez ce que je veux dire mmh. Elle aime ça. Vous comprenez ça mmh. Et toi tu dis, oh, il va être le papa de mes enfants. Non, papa, pas le papa des enfants. Il est là voilà, quand tu bouges là. Il dit, a, il ah, voilà ce que j'ai compris. Pas de problème. Non, vous ne voyez pas, mais ce que je veux dire, ouais. vous connaissez l'histoire de Tamar, la fille de, de David. Mm -hmm. Vous connaissez, non Amen. soeurs vis à amis, vous connaissez. Mm -hmm. Eh ben, je vous bien c'est ce jeune homme-là. Mais les jeunes hommes ne dormaient pas. Qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire pour cirer les chaussures de la jeune fille Ah, tournez, tournez, tournez, tournez, tournez oui. il avait tenté de rêver, de la Il, avait dit, il avait dit, mais apporte-moi ah, même les gâteaux dans ta main. Vous vous souvenez oui. Quand il a pris les gâteaux de la main de ta et qu'il a mangé aussi ce qu'il voulait, c'était le dégoût. Hein. Oui. Vous le non oui. même, hein? Bref, donc, les jeunes hommes arrivaient à pouvoir dire à papa, vous ne devez pas vous sentir à mal à l'aise quand on entend ça Parce que c'est ce que Dieu veut dire à toi. Amen. Amen. Parce que je vois, que parfois, les serres sont mal à l'aise. Vous devez à l'aise. Ça doit être dit. Et puis, il ne dit, dit. dit. dit. dit. dit. dit. pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Pour qu'il sache effectivement, parce que le Seigneur est en train de Je ne sais pas qui... mentir. Alors, voilà, que à ce moment-là, puis après... prête. les gens me disent, moi, je n'ai pas le prendre. Je ne papas, ils pas voir, je ne vais pas rien faire. Je ne vais pas le montrer. Parce qu'il a sa fille restée avec les bébés, et puis les bébés venus au monde, et il devait les, les faire comme ça. Et puis bon, souci, souci, souci, si je pense au problème de ça. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu les bébés, le garçon est toujours là, Le hein. bébé, le papa, la question de garçon, il est devenu un garçon. Le plus, bon. Donc, quand Moïse parlait, effectivement, <coughs> le peuple de Dieu devait écouter, et réaliser effectivement que c'est Dieu qui nous parle par la bouche de Moïse. Parce que Moïse est un instrument que Dieu s'est choisi. Et si Dieu euh, s'est choisi, c'est parce qu'il veut nous parler et nous provenir par là. Et là, il dit, mais certainement, ça semblait quand même problématiquement bizarre pour le peuple. Mais, il lui dit de rester tranquille, garder le silence, ce n'est pas possible. Hein? Dans la foulée, on doit crier pour savoir effectivement si même il y a des choses qui de nous, nous aider, parce qu'on ne sait pas, il faut, faut crier. Dis, non, non, Dieu te dit à toi, garde le silence. Ne t'inquiète pas parce que je connais ton problème, je connais ton souci à toi. Ce que je demande toi simplement, c'est ta confiance Amen. et confiance en moi. Et c'est très difficile, frère, quand on est dans une pression, dans une situation de faire confiance au Seigneur. La Bible qui aujourd'hui vous êtes assis ici dans la maison du Seigneur, vous considérez que c'est la parole de Dieu. Mais maintenant il faut ce soit la parole de Dieu aussi pour toi quand tu es chez toi. Et dans une situation sans qu'il y ait un frère et autour. Parce que quand on est ici, on dit on dit à la porte du gloire à Dieu, gloire bah, à Dieu. Mais quand le problème vient de pression, est-ce que tu as la même considération de l'écriture quand tu es à l'extérieur, quand tu es à l'intérieur Et regardez, continuons avec la vie. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Je vous en prie, prêtez bien attention. C'est quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, mon sauveur, c'est quand même extraordinaire. Tu es vraiment Dieu et tu es toujours Dieu dans ta façon. Amen. Et sans y mais c'est frère et sœurs, un homme chameau il ne peut pas servir Dieu. Un homme charnel ne peut pas comprendre le chôteur. En fait, un homme qui est charnel, il sait quoi la plupart du temps spirituel. Oui, oui, oui, frère et soeur. C'est sûr et certain. Comment pouvez-vous m'expliquer ça Regardez. Il dit, pourquoi tout ce qui, le peuple qui, parce qu'il est devant, c'est la mer, derrière c'est Pharaon. Et puis lui, il dit, il dit, mais pourquoi c'est cri Donc, en fait, il n'a pas crié. En fait, mon frère et ma soeur, Dieu te fait confiance, toi. C'est disant que, en tant que fils et fille de Dieu, quand tu as entendu la parole qu'il lui t'a prononcée, tu vas croire. Dieu n'a pas de penser comme s'il veut. Il pense du mal. Non, Dieu ne pense du mal de personne. Donc, pour lui, quand la parole est prêchée, en tant que fils de Dieu, tu es sans époir. Amen. Amen. C'est sur les intérêts. Et puis il m'a dit, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est qui Parce que tu as parlé, mon livre. Tu leur as dit que je combattais pour eux. C'est ce que moi, je dit de dire. Et pourquoi tout s'écrit effectivement Donc ce peuple ne comprend pas. Et puis non seulement ce fait, pourquoi tout s'écrit Et puis il continue, il me dit, mais pas aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Maintenant, regardez, frère. Je veux que vous me procédiez, frère et Devant, c'était la mer rouge. Derrière, c'était Pharaon. Est-ce que vous me suivez Maintenant, Dieu dit au peuple, qui est coincé entre Pharaon et la mer rouge, il leur dit une chose. C'est laquelle qu'il marche. Alléluia. Mais il a marché où? Amen. Il a donné le parle aux enfants d'Israël. Qu'il puisse camper Non. non. Amen. Mais qu'il marche, mon frère. Fais ça, croire en Dieu. c'est pas une illusion, mon frère. Voilà Dieu, c'est n'est pas donné à tout le monde, mon frère. Amen. Parce qu'avec Dieu, tu dois marcher sur l'impossible. Amen. Amen. Amen. Dis-le, dis-le qu'il dis dis marche, oui frère Il a dû marcher, donc devant c'était la même, donc tu dois marcher amen, amen. Mais t'arrêtes pas amen. Il a vu c'était l'obstacle, mais l'obstacle est devant toi amen. Mais qu'est-ce qui se passe j'ai ouvert un chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il savait, frère, qu'il y avait un chemin devant. Mon oh frère, ma soeur, Dieu sait. Amen. Quand Amen. il le conduisait, il le conduisait sur le chemin. Amen. Alléluia. C'est pas un du chemin. C'était sur le chemin. Amen. La Bible dit, Amen. chapitre 13, il dit ceci. Verset 21. Regarde. <coughs> <Hallelujah. coughs> verset 21. L'Éternel allait devant Dieu. Amen. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Amen. Vous suivez ça Amen. Et puis, il continue. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Amen. Donc, il y avait un chemin que tu avais tracé. Amen. Et nous continuons. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Pourquoi Mais pour qu'il marche. Amen. Parce qu'il devait éclairer effectivement le chemin sur lequel il se trouvait. Oui, quand il dit marche, <rire> il sait ce qu'il dit. est devant train Il dire, mais toi, continue de marcher. Oui, mon frère, il y a la mer, qu'est-ce que je fais Il dit, mais continue Ne t'arrête pas Amen. <rire> J'aime Dieu, j'aime Dieu mon oh frère, faites plus confiance au Seigneur et à vos sens et à votre perception, frères et sœurs, nous sommes nous-mêmes un grand obstacle. Nous-mêmes, nous sommes tellement si intelligents, frère, tellement si instruits à Dieu, la connaissance, elle enfle. Je me souviens que notre frère Banan m'avait rendu un témoignage de Sambo. Sambo, qui ne savait pas lire, et, mais qui avait entendu la parole de Dieu, et qui était touché, et qui a reconnu le Seigneur comme son sauveur personnel, qui était un esclave. Hein. Et alors, son maître qui vient, qui dit Mais Sambo, tu as ça dans ta main. Effectivement, oui, il lui raconte Oui, j'ai été sauvé. Et, et c'est la parole de Dieu. Il dit, mais tu crois tout ce qui est écrit là-dedans Elle dit, euh, oui, je crois. Tu crois vraiment ce qui est écrit dans, dans ce livre-là Elle dit, mais oui, tout ce que Dieu dit a dit dans ce livre ici, c'est la vérité, je le crois. Elle dit, mais sans beau. Mais maintenant, tu vois ce mur-là. Si dans ce livre-là, Dieu te dit de traverser par ce livre-là. Est-ce que tu vas traverser Il dit, mais c'est sûr. Si Dieu le dit, c'est qu'il va ouvrir un chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez Amen. Amen. Quand Dieu a dit, marcher, et qu'il marche, ce n'est pas que pour qu'il puisse s'arrêter pour discuter, pour se poser la question comment. Qu non, non, non, non, non. non, non. C'est qu'il devait continuer à marcher. Amen. Parce que lui, qui a prouvé qu'il était devant Dieu la nuit, sous forme de colonnes de feu la journée, sous forme de colonne de nuit. Pour les aider à continuer à marcher dans leur chemin. Et ce chemin-là, ce chemin-là, c'était le chemin que le Seigneur lui-même, par Moïse. Non, mon frère, Moïse oui, ne le connaissait pas. Alléluia. Ce chemin qui a conduit le Seigneur lui-même. Oui, c'est pourquoi, frère, nous, nous marchons avec notre Dieu, non pas par la vue. Amen. Mais Amen. Par la foi. Amen. Amen. Amen. Le Seigneur a toujours mais Le juste, le juste, vivra toujours par la foi. Alléluia. Amen. La foi. La que Dieu nous donne. Pour que nous traversions, que nous puissions arriver à pouvoir aussi faire ce qu'on appelle l'impossible. Et Dieu le fait. Au travers de sa parole. Alléluia. Et avec l'homme qui croit. Et c'est fait. Remarquez une chose, dans le psaume 5 et 7, tout. dit <coughs> comment les choses elles sont faciles, regardez bien. Regardez bien. verset 6, 6, verset 6, verset 6, 6, verset verset 7, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Le chemin par lequel le Seigneur leur conduit, c'était un droit chemin. Il est droit parce que c'est le chemin que l'Éternel avait choisi. Amen. Si le Seigneur a eu à pouvoir tracer un chemin, c'est pour que le peuple y marche dans ce chemin que le Seigneur a eu à pouvoir tracer. Et comme Israël était vraiment sorti, s'il vous plaît, frère et soeur, Israël était en marche. Et pour qu'il atteigne effectivement le pays pour lui, il fallait suivre ce chemin. Mm -hmm. Le chemin que le Seigneur avait tracé. En dehors de ce chemin-là, <coughs> il ne pouvait jamais arriver à atteindre effectivement le lieu que Dieu avait réellement destiné. Regardez ce qui est merveilleux, frère et soeur. Ce que la Bible dit que. Le Seigneur, lui-même, le conduisait pour qu'il... C'est bien, c'est que la volition. Hein. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ce chemin-là que Dieu avait lui-même tracé, il avait réellement placé ce peuple, c'était le chemin qui... Allez les amener jusqu'à destination. Amen. Est-ce que vous me suivez Amen. Alors Pourquoi est-ce que euh, le chemin a été tracé Prenez un exemple, mon frère. Nous nous trouvons très être peut On dans, dans, une, dans une forêt, probablement, où les arbres ont poussé et ils sont côte à côte, et, et les branches et ainsi donc des arbres qui sont grands, qui sont très serrés, ainsi de suite. Et on rappellerait probablement la forêt vierge. Dans une forêt vierge, si on vous dépose là-dedans, vous saurez vous diriger. Pourquoi vous ne saurez pas vous diriger Pourquoi est-ce qu'on ne sera pas se dans une forêt. pour qu'on se dirige il faut qu'il y ait un chemin vous donc si le chemin a été tracé il faut qu'on marche sur ce chemin vous suivez donc le chemin est tracé pour que nous y marchions pour que nous continuions effectivement à marcher pour aller où mais en fait pour aller à la destination où nous sommes, où nous devons aller si vous devez quitter ici, on va aller chez vous à la maison. Vous devez prendre une route quand même. La route, c'est pour vous conduire, vous c'est à votre destination. Vous suivez Amen. Donc Dieu a fait sortir ce peuple. Et pour qu'il puisse arriver à atteindre la destination, mais pour cela, il fallait qu'il soit sur le chemin. Le chemin qui conduit effectivement à la destination. Et pour qu'il les atteignent, effectivement, Dieu devait leur montrer en fait en vérité, lui, il était devant, sous la forme de colonne de Dieu, pour les aider à pouvoir savoir que ce n'est pas ici, ce n'est pas là-bas, mais c'est ici qu'ils vous pouvez suivre. Donc le chemin qui a été tracé pour vous, c'est celui-là, mon frère. Est-ce que vous me suivez Amen. Donc c'est dans ce chemin qu'il fallait marcher. Et même, tout en passant ce chemin, effectivement, même si l'obstacle s'est dressé, dans les chemins qui va avancer. Parce que le chemin était pour qu'il marche. Pas pour s'arrêter, mais pour qu'il continue. Parce que l'objectif n'est pas le droit de camper dans le chemin, mais d'atteindre l'objectif là Donc, l'objectif sur le chemin, effectivement. Les empêchant de pouvoir avancer. Or, l'appel était quoi Qu'il marche. Si je suis sur ce chemin, je suis censé pouvoir marcher pour atteindre mon but. Amen. Et tout obstacle qui est sur mon chemin, quel est, quel est en fait son objectif Quel est l'objectif de l'obstacle sur le chemin Vous sortez par exemple ici, vous voulez aller ici au rond-point, et vous trouvez un arbre qui est tombé mm. perpendiculairement effectivement sur la route. Quel est l'objectif de cet arbre en fait S'il si est couché si, si, si, si sur la route comme ça, c'est pour faire quoi vous, vous empêchez de passer non mm. Mais vous voulez quand même partir. Vous n'allez pas partir. Donc l'arbre, effectivement, vous bloque sur le champ. Or, oh, vous êtes censé pouvoir continuer à aller, mais vous n'allez pas partir. Donc le sac, c'est pouvoir vous empêcher de pouvoir marcher, de continuer sur le chemin sur lequel vous êtes. Et quand ça se trouve comme cela, qu'est-ce qui se passe Regardez-moi ici, frères et sœurs. Quand l'arbre se trouve sur la route, qu'est-ce que vous cherchez On retourne là, non On prend un autre chemin. Vous voyez non. À gauche. bon, le chemin que Dieu vous a dressé, ce n'était pas à gauche. C'est le chemin principal. Amen. Est-ce que vous n'avez pas Donc, le chemin que Dieu vous a donné, ce chemin ici, il doit vous amener jusque là-bas. Mais si tu sors de ce chemin, oui. tu ne seras jamais arrivé. Oui. <coughs> Mon frère et ma soeur, avec Dieu, il y a trois miracles aussi. Amen. Amen. La Bible dit que l'athlète, s'il n'a pas combattu, c'est dans les règne. Alléluia. Alléluia. Il va chercher les contours et les contours. Alléluia. Si tu n'as pas combattu, c'est dans les règles, mon frère. Alléluia. Tu ne seras pas couronné. Amen. <coughs> Mathieu, c'est iniquant. Amen. que celle-ci dit, dans cette fête, entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte, spacieux le chemin qui mène à la tradition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui ne trouvent. Plus. Vous voyez mon frère donc, si vous prenez l'autre raccourci, <coughs> sûr et certain, que vous n'arriverez jamais à la destination. Oh, oui. L'arbre se couche bien sur la route. Pour te pousser, à pouvoir chercher quoi Des raccourcis, de voies à gauche et à droite. Vous savez comment chez nous ici en Belgique c'est mal tracé vous savez cela, non mmh. Ah oui, c'est pas comme euh, en France où en France les sont comme ça, vous coupez comme ça tout le monde sait pas non. Ici, si tu, tu cherches sais à se bloquer. Et puis maintenant, tu penses, je vais prendre ça pour retomber là-bas. Tu prends ça, tu trouves l'autre côté. C'est c'est vrai, non ah, ouais. Donc, Bruxelles, ce mal glacé. On vient de sauter par là ou sous là, là nord. Donc, il y a un chemin que tu as. Quand Dieu te place dans ce chemin, il t'a placé dans ce chemin pour que tu y marches. Est-ce que vous me suivez ah, Quel objectif est-il dans ce chemin C'est pourquoi faire avec toi Pourquoi tu es sur ce chemin D'abord, la question ne va savoir est-ce que je suis sur ce chemin ou bien je pense être sur le chemin parce que, étant sur le chemin dans lequel ils étaient, l'obstacle était devant, Dieu leur dit, continuez de marcher, malgré l'obstacle qui est devant moi. Non, c'est pas possible. Quand je vois l'obstacle, je dois continuer l'obstacle. Non, continue de marcher. Parce que sur ce chemin-là, l'obstacle ne doit pas se trouver. Amen. Si il se trouve, il doit être capable. Amen. Amen. Amen. Esaïe, chapitre 35, regardez ce qu'il dit. Esaïe, chapitre regardez verset 8, dit. Esaïe, 35, verset 8. D'abord, verset 15, a « Dites à ceux qui ont le corps troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. »« Amen. Amen. Amen. »« C'est oui, écoutez. »« Il dit, il y aura là un chemin frais, une route qu'on appellera la voie sainte. »« Est-ce que vous me suivez vous ?»« Amen. Amen. » Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Vous l'avez entendu? C'est une voie sainte. Il dit, nul abus n'y passera. Amen. Elle sera pour eux seuls. Amen. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne le pourront s'égarer. Sous cette route, roi des lions, nulle père féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrer, ils marcheront. Est-ce que vous comprenez Amen. Sous la voie qui est appelée donc la voie sainte, ce mmh. chemin, effectivement, que Dieu a eu à pouvoir ouvrir et tracer pour que l'écriture des bien les délivrer, le racheter et tout, parce qu'il était dit verset 9, les délivrer marcheront, les racheter de l'éternel retournant de nous poulot par ses versets dit, effectivement, il les délivrer effectivement, ils marcheront. Il dit, même s'il est censé le premier, il ne pourra pas Mais Il dit, il faut que vous compreniez l'écriture, il dit, ni impur ne la prendra. Seul le racheté de l'Éternel, ils prendront ce chemin. Et lorsqu'ils prendront ce chemin, nul bête féroce, nous pourrons se Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu es sur ce chemin, tu es dans ton chemin. Amen. Amen. Et tout ce qui est contraire à toi, Amen. à ce que tu as fait pour toi, sur ce chemin, n'aura pas le pouvoir. Amen. Le bon temps pour moi, c'est d'être sûr que je suis sur le chemin. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, il les conduit ici. Dans quel chemin Sur le droit chemin. Amen. Vous avez entendu cela, non ben, Regardez, c'est ce qui est sur la liste, c'est le chapitre, le psaume 107, nous l'avons lu. Bien sûr, ça a dit. Regardez bien. mais c'est cette dit il les conduisit par les droits chemins pour qu'ils arrivent, pour qu'ils arrivent effectivement dans une ville habitable, par les droits chemins. Vous avez entendu là, dit, là Amen. Regardez ce qui est quand même bizarre. De pierres chapitre 2. Deux pierres chapitre 2. Le Seigneur s'est donc délivré de l'œuvre de nos hommes vieux, et réservé l'injuste pour être puni au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant, ils ne craignent pas de les juger les droits. Tandis que les hommes supérieurs en force et en puissance ne portent pas contraint des jugements et devant le Seigneur. Le peu semblable à des brutes qui s'adonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruites. ils parlent d'une manière injurieuse, c'est ce qu'ils qu ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le saleur de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes, tarés, essuyés. ils se lèvent effectivement dans leur tromperie en faisant honneur avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et sainte de péché, ils amorcent leurs âmes à la famille, et ils ont le cœur exercé la cupidité, ce sont donc des enfants de malédiction. Vous suivez? Verset 15. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. Amen. Vous avez suivi? Amen. Dans l'écriture, sans connaître de psaume, il est conduit par le droit chemin. Vous suivez? Quand tu es conduit dans le droit chemin, mon frère et ma soeur, tout est possible. Amen. Alléluia. Le problème, c'est que tu dois être sûr que je suis dans ce chemin. Amen. Et ici, il nous dit, voilà le, le fruit, effectivement. Et vous frères et Voilà, effectivement, ce que produit, effectivement, lorsque Nous avons quitté le droit chemin. Ce que vous avez vu tantôt, hein, chapitre 9, jusqu'au verset 15, il dit, « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui est mal installé et mais qui fut repris pour sa transmission, une année. muette. » Faisant donc entendre une voix d'homme, ça l'état donc la démence du prophète. Vous n'avez pas remarqué Cet homme ici, Dieu l'a dit, n'y va pas Vous savez Amen. C'était la voix Dieu, les chemins que Dieu avait tracés, effectivement, pour ne pas dire, mais ce peuple-là, c'est mon La malédiction ne pourra pas, ma chère sur eux, ne va pas, ma larme ne va pas. Mais ma larme, il est venu pour la seconde fois. dire dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, dis-moi, dois-je y aller ou pas Vous vous souvenez Amen. Dieu est dit, mais je te dis de ne pas y aller, tu n'as pas compris? Non, mais je vais savoir si vraiment, vraiment je vais parler. Tu veux savoir si je ne peux pas faire, si bien, tu n'as pas compris? Ok, maintenant tu peux aller. Vous oui. avez entendu ce qui était dit? Après avoir quitté le droit chemin, le droit chemin, c'est là où Dieu t'a placé. Amen. C'est là où Dieu te parle. Amen. Quand il te parle une fois, tu as compris. Tu veux une deuxième fois, mon frère et ma soeur? C'est la voix de quoi? Ben, ici. Amen. Donc Dieu va te dire, oui, il n'y a pas de problème. Oh, Dieu m'a exaucé, il m'a répondu. En fait, non. En fait, non, mon frère. À cause de ton cœur en merci. Ah oui. Oh frère, certainement Dieu m'a exaucé. Avant, je suis obligé de mais Maintenant, quand je prie en ton. Il m'a exaucé, il m'a dit, dit ça, ça. Mais en fait, Dieu ne t'a pas exaucé, oui. Il t'avait placé sur le chemin. Oui. C'est sûr et certain. Vous avez entendu, non Et toi, t'es resserré sur le chemin Alléluia. qui mène à la vie. Très peu, bon, frère. Le chemin du Seigneur, c'est un chemin de bénédiction, mmh. mais aussi un chemin de preuve. Alléluia. Un chemin d'obstacle, mon frère. Mais un fils de Dieu, c'est que dans ce chemin. Tu ne dois pas me traiter comme. C'est pas Alléluia. moi que je trouve, mais des... moi que j'ai Non, il y a, l'apôtre pour dit, je t'ai traite durement mon corps, mmh. afin qu'il soit assujetti. Mmh. Amen. Amen. Et quand Dieu m'a placé dans ce chemin, c'est pour que je marche, mon frère. C'est pour que je continue. Et quand on parle de pouvoir marcher, Amen. le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures, prête votre attention. Je vais terminer le Il dit Je suis la scène. Et vous êtes la scène. C'est pas vrai Que fait un sang le serment porté du fruit. Le travail des serment, c'est de toujours continuer à porter du fruit. Peu importe ce qui peut se passer. <rire> Vous suivez Amen. Ce que leur a attend de sarment. Ce que quand il vient, il regarde, il y a des faux. Amen. Parce qu'il a dit, tout serment qui est en moi. Vous direz, mais mon frère, même dans que n'importe quelle condition, je vais vous montrer. Les figuiers, le figuiers. Les figuiers, le figuier, la Bible dit, ce n'était pas la saison des fruits. N'est-ce mmh. pas vrai? Amen. Mais lui, il est venu. Il voulait que le figuier donne le fruit. Amen. Mais il m'a la saison. Frère, mais quand même, il faut de temps. tu Dieu te veut, tu es récemment, tu es censé Amen. porter du Amen. fruit. Ah oui, ça c'est vrai, ça, mon frère. mais tout ça en moi qui est à moi qui ne porte pas de foi. Et nous savons que le Seigneur a dit dans sa parole, je suis le chemin. Amen. Ça, vous savez, non Amen. Mais Amen. si c'est <coughs> le chemin, pourquoi est-il le chemin pourquoi est-ce que le Seigneur est le chemin parce c'est une formule comme tu le Seigneur a dit je suis le chemin, la vérité la vie tout le monde mais la question mais pourquoi est pourquoi est-il le chemin à quoi sert-il pour que ce soit le chemin en tant que chemin il sert à quoi en tant que chemin il sert à quoi Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul a dit ceci. Soyez mes imitateurs. Alléluia. Est-ce qu'on ah. vrai mmh. Amen. Comme moi, je suis le Christ. Mmh. Oui, c'est vrai, mon précieux frère. Amen. Donc, ça veut dire que lui, il le regardait effectivement là, la marche des sauveurs. Comment il a marché Et il était censé marcher comme lui il a marché. Amen, amen, Ça veut dire quoi, marcher comme lui il a marché Il dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est le modèle. Amen. Lui, il est le modèle. Parce que quand il dit, soyez mes imitateurs, c'est parce qu'il dit, mais Christ est mon modèle. Moi, je suis Christ. Amen. Vous aussi, je suis votre modèle. Suivez-moi. Vous savez que, je crois que c'est Philippe qui lui a posé la question. Il a dit, mais, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous vous souvenez Amen. Il a dit, je suis le chemin. Amen. La vérité et la vie. Et nul ne vient au Père qui n'est par moi. Amen. N'est-ce pas vrai Amen. Amen. Oui. Mm -hmm. Alors, s'il est le chemin vers qui mm -hmm. nous allons au Père. Parce que en <coughs> dehors de ce chemin, on ne peut pas arriver à tel début. Mm -hmm. Vous me suivez Amen. Amen. Parce qu'il a dit que je suis seul, mais il vient au Père qui est en moi. Pour atteindre le Père, il faut passer par ce chemin. Et comment moi je peux arriver à pouvoir emprunter ce chemin pour atteindre Dieu Et vous le savez Est-ce que vous le savez, frère Comment je peux atteindre ce chemin, le prendre au pour atteindre Dieu Parce qu'il me faut atteindre Dieu. Nul ne vient au Père que par moi Donc je suis le chemin Donc pour que toi tu arrives au Père Il faut passer par moi Comment moi je dois arriver à pouvoir faire Pour atteindre le Père De quelle manière tu dois passer par toi Il arrive frère Je suis le chemin Donc effectivement pour arriver au Père Je dois passer par lui Comment je dois passer par toi Alléluia Mon frère et ma soeur, me, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigades des volants. Amen. Amen. Je suis la porte de la page. Amen. Amen. Amen. Il est la porte, mon frère. Il est le chemin que nous sommes venus. Il est la porte, il est le chemin, il est la vie. Alléluia. Donc, moi, il petit mais montre-nous le Père. Amen. et ce cela nous suffit Nous voulons voir le Père. Nous voulons avoir accès au Père. Montre-nous le Père à cela, monsieur. Il y a vraiment si longtemps que je suis avec vous. Mm -hmm. Philippe, et, et Tu ne crois pas comme nous C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Donc, <coughs> si moi je te vois, mm -hmm. je veux le Père. Parce tu m'as dit que tu étais le chemin qui mène au Père. Mm -hmm. mm -hmm. Amen. Mm -hmm. C'est vrai, non Tu m'as dit que j'ai le chemin qui me l'a pris. Mais là, moi, je vais voir le paix. Et puis, tout d'un coup, tu me dis que je suis le paix. C'est lui qui m'a vu a vu le paix. Il dit :« Mais gloire à Dieu. Donc, toi, tu es le chemin, tu es la vie et tu es l'éternel. Donc, si je déposais toi, je suis dans le chemin et je suis dans le Père. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi la porte pour lui, mais nous ne pressons pas nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand on dit, ça ne soit pas comme une chanson, mais en dehors de Jésus-Christ, tu ne peux rien atteindre. Jésus-Christ est la parole de Dieu manifestée. Mais la pure parole, frère, sans frératé. Amen. Sans, sans vin, Mais toi, tu as du vin. Aussi longtemps que tu as du levain, tu n'es pas dans le chemin. Alléluia. oui, il dit Je suis le chemin. Et si toi, tu es dans ce chemin qui est Jésus-Christ, et que tu as du levain avec toi, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la majeure, Je termine par là. Voilà pourquoi vous comprendrez, frère. Regardez, je vais terminer. Quand la Bible nous dit effectivement que. Ben là c'est la audition. C'est un âge tiède, effectivement. Parce que c'est un âge de mélange. Vous savez pour quelle raison Parce que si c'est mélangé, on ne sait pas tellement très bien. Si c'est ça ou c'est pas ça, on ne sait pas bien. On ne voit pas très bien. pas vrai Vous savez pourquoi Parce que Jésus-Christ, le Seigneur, est dehors. Lui, il est le chemin. Il te montre effectivement ce qu'il faut faire. Et ça, quand tu es dedans, tu fais la différence de tout. Pour savoir que cette chose est fausse, il faut que Dieu vous fasse le vrai. Amen. <rire> yeah. Lorsque tu possèdes la vraie chose, tu sais voir que ça, ce n'est pas comparable. Alléluia. Ce que Dieu est en train de faire avec toi, ce que il veut. Augmente la lumière de plus en plus. Amen. Pour que tu vois effectivement ce qui est faux. Mais le problème, c'est que tu négocies avec Dieu pour que tu gardes ce qui est faux avec ce qui est vrai. En fait, ce n'est pas Dieu qui te chasse. Ce n'a jamais été Dieu qui t'envoie à l'enfer. Fait. Vous savez pourquoi parce que la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Dieu n'envoie personne en enfer. C'est toi-même. C'est toi-même. Regardez. Pardonnez-moi encore. Dans le livre de Psaume 143. Pour que vous puissiez voir que Dieu, il ne change pas. Il est toujours le même. Psaume 143. Je crois que nous irons, frère et défense, peut aussi prendre des enfants pour qu'ils soient déjà pour aller se préparer. Comme ça, on peut... Merci, mmh. en termes faire un petit bonjour de l'Éternel. Frère et défense, c'est mon frère... Voilà, mais je prendre le prendre. Alors, Somme 143. J'ai dit, et puis frère, ça a sorti quand même. Il dit, c'est ça. Somme 143. Vous y êtes Amen. Verset 8. Vous mmh. suivez Amen. Ah. D'abord, verset 1, il dit, Éternel, écoute ma prière. Mmh. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Il n'y a aucun vivant et juste devant toi. Lui, il poursuit mon âme, Il roule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Vous me suivez Mon esprit est abattu au-dedans de moi et mon cœur est troublé dans mon sang. Je me souviens de jours d'autrefois. Je me dis sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer au éternel. Mon esprit se conçu ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent de à la fosse. » verset 8. « Fais-moi de le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. » Vous entendez ce que l'homme du Seigneur !» Les ténèbres cours pas tu et à droite de mon œuvre, il me poursuit. Fais-moi connaître ton Amen. chemin. Amen. Amen. Et j'y marcherai parce qu'il dans ce chemin, il ne a plus. Alléluia. Alléluia. Frère, pour l'amour de Dieu, ne faites pas une fille pour vous-même. Ne soyez pas notés nom. Laissez-vous conduire par Dieu. Laissez-vous enseigner par Dieu. C'est là où. Et quand cet homme a prié comme ça, Dieu ne peut pas exaucer. Amen. Le ne Il exauce, regardez, Esaïe 35. C'est 30, je pense. C'est ça. ans, je pense. 30 Je pense que c'est ça. C'est Voilà. Voilà. Parce que là, il dit, fais pour toi, connaître la là, de toi. Dans le c'est je crois, non Étoiles, hein? Vous vous souvenez? Nous mettons une main là-dessus. Nous sommes dans Verset 8, il dit Fais-moi de le matin entendre ta voix Quand je me confie en toi, fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Quand je lève à toi mon âme. Vous suivez? Et ça ah. y oh. est, quand? Verset 20, il dit Mais dans le CD9 oui, peuple de Sion, habite dans Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans la voix et de l'eau dans la cible dans la détresse. Ceux qui t'intruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'intruisent. Mais ce matin dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. La voix qui dira. Et faites quoi? Amen. Fais-moi connaître le chemin. Il dit Mais attends oreilles attendront la voix qui y a, Voici le chemin dans Jésus. C'est cela, mon frère. C'est cela, ma soeur. Ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'adoucis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'adoucis pas ton cœur. Quand tu es dans ce chemin-là, mon frère et ma soeur. Le possible. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Même si tu étais possédé à 100%. Alléluia. Même si Satan avait pris en prise sur toi. Alléluia. Quand tu es ramené là, comme pleuré, Seigneur, fais-moi connaître. Il a régné, Amen. Tu entendras les voix derrière toi. Là. Voici le chemin. marchez y ah, Quand tu reviens dans ce chemin, Satan n'a plus l'emprise. Amen. Amen. Alléluia. Je suis Il a dit, non Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. <rire> si tu te tiens dans sa présence et que tu marches effectivement là où il t'a positionné. Alléluia. La Bible dit. Vous savez que les épreuves m'atteignent souvent les justes, Amen. Amen. Alléluia. Les difficultés lui arrivent souvent. Mais oh. l'Éternel. Alléluia. Il va délivre de tout ça. Ce n'est pas la parole, non. Non. Est la parole de Vaiser. Non, Alléluia. Frères et sœurs, même Amen. si tu rentres à la maison, Vraiment. tu trouves des huissiers oh. ou des factures. Frères et sœurs, oh. il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Il, y a un dieu. Amen. Alléluia. il y a un Dieu dans le ciel. Amen. Même si ton mariage est dans Même si ton travail ça ne marche pas. Il a un Dieu dans le ciel. qui entend les prière. Et qui s'est délivré. Amen. Simplement Amen. Amen. Amen. Amen. Le chemin de la délivrance. Amen. Sur ce chemin frère. Tout obstacle. Peu importe la taille, Amen. Et le peuple de Dieu, la Bible dit qu'il possédera la porte de ses élus. Puisse le Seigneur, notre Dieu, ouvrir nos cœurs et nos esprits et nos pensées. Que nous puissions réaliser une chose fraîche, que nous n'avons rien à craindre. Amen. Aussi longtemps que nous sommes dans ce chemin. Amen. Quand on est là, là on peut avoir la, crainte, la peur, le tremblement. Mais quand on est dedans, Amen. et qu'on y marche, mon frère, c'est pas toi qui combattra. Non. Non. Amen. Amen. La Bible dit que l'éternel qu lui-même, lui-même, combattra Amen. pour toi. Amen. Amen. Là, je crois que c'est lui qui chantait Pourquoi crier Amen. Pourquoi pleurer Amen. N'est-ce Amen. pas vrai Amen.